Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cinéma et adaptation live puisque c'est un sujet qui fait énormément parler. Vous le savez certainement, Disney se lance à fond sur les remakes live action, c'est-à-dire reprendre des films d'animation qui ont cartonné et les adapter en live pour les remettre au bout du jour avec parfois des nouveautés et parfois en faisant du copier-coller. C'est un sujet qui fait vraiment polémique euh, parmi les fans Disney, entre ceux qui veulent une réinterprétation totale et ceux qui au contraire espèrent quelque chose qui va être copier-collé à l'original. Et du coup je voulais vous donner mon point de vue mais également mon top 10, donc du pire au meilleur live action qui sont sortis à ce jour. Je me suis dit que le sujet pouvait être intéressant déjà parce que ma critique du royaume a fait énormément parler parce que c'est un sujet dont je vous ai parlé et vous m'aviez dit que vous étiez très nombreux à être intéressés. Et encore et surtout, puisqu'il y a pas mal de films live-action qui sortent dans les prochains mois et prochaines années, dont certains projets qui font pas mal parler, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en discuter ensemble. Comme vous le savez, j'adore quand on discute entre nous, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre propre top flop, c'est-à-dire ceux que vous avez préférés, ceux que vous avez détestés, et ce que vous vous attendez d'un live-action. Ça m'intéresse, et comme ça, ça permettra de confronter nos avis. Moi pour ma part je suis une personne qui aime les live action qui sont à la fois cohérents euh, du film original mais qui offrent une dimension supplémentaire généralement en creusant le passé des personnages ou les relations etc. C'est ce que j'attends vraiment et c'est pour ça que je fais partie des personnes qui attendent le live action de Mulan avec impatience. Alors au départ j'ai un peu grincé des dents j'avoue par rapport au fait qu'il n'y ait pas mouchou ni musique <rire> parce que Mulan c'est quand même un film emblématique soyons quand même honnêtes deux minutes. Maintenant... Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le sujet parce que Mulan bah, ça vient quand même d'une légende chinoise donc c'est plus ou moins arrivé. Il euh, y a toute une dimension épique qui peut être ajoutée au film et euh, on nous a dit du coup que Li Shang ne serait pas présent. Je crois qu'il y a une autre relation amoureuse qui va être mise à la place mais j'aurais aimé la voir se battre seule, euh, ne pas avoir toute cette dimension-là et vraiment avoir un film très épique, très héroïque. Il y a également deux autres projets dont on parle beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été annoncés mais qui vont finir sur Disney+. Donc Disney+, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme Netflix-Disney qui devrait arriver l'année prochaine en France. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est Maléfique 2 mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Il y a également Le Bossu Notre-Dame qui a été annoncé et ça, j'avoue que ça me fait mal parce que c'est un de mes films d'animation préférés et je pense qu'il va être massacré alors d'après les rumeurs ça devrait être Josh Gad qui fera le personnage de Quasimodo il faut savoir que j'ai une véritable aversion pour, pour cet acteur je suis désolée je trouve qu'on l'a trop vu dans la sphère Disney et j'ai pas du tout envie de le revoir dans ce personnage là, enfin pitié de monde Disney Et bien évidemment je peux pas vous parler de future live action sans vous parler euh, d'Ariel la petite sirène bien évidemment hein euh, c'est un film qui a fait énormément polémique parce que l'actrice est noire et forcément ça change énormément physiquement euh, de l'animation puisque nous avions une rousse aux yeux bleus. Au départ c'est vrai que euh, moi je me suis posé des questions quant à ce choix et au final je le trouve très bien. Voilà, je, je suis très satisfaite euh, de cette idée de Disney. L'actrice euh, qui va incarner le rôle d'Ariel, chante super bien d'ailleurs, c'est euh, un duo de youtubeuse que je suivais il y a quelques années en arrière donc elle a une voix magnifique et surtout je pense que ça va offrir une dimension différente et je vois pas pourquoi est-ce qu'une actrice qui serait extrêmement talentueuse ne pourrait pas jouer un personnage par rapport à sa couleur de peau, il n'y a pas assez pour moi de personnages Disney euh, qui représentent une certaine mixité, que ce soit dans les corpulences, dans les goûts euh, dans les caractères etc et donc euh, j'approuve et j'ai hâte de voir ce que ça donnera et j'espère par contre que euh, les de production ne s'arrêtera pas là et sera bien plus audacieuse notamment sur les choix du film. Et j'en attends beaucoup là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Du pire au meilleur, pour moi, euh, le, le pire de tous les films Disney en live-action, des remakes en tout cas, c'est Le Roi Lion. Donc si vous avez vu ma critique, vous savez de quoi je parle, j'ai détesté ce film de bout en bout. Comme je le disais, moi ce que j'aime chez les live-action, c'est des live-action qui vont un petit peu plus loin euh, que le film d'animation, parce que si vraiment euh, on reste copié-collé au film d'animation, je vois pas l'intérêt de retourner au cinéma pour voir autre chose. Oui certes, il y a un parti pris artistique dans le sens où esthétiquement, on a l'impression d'être plongé dans la jungle et de voir les personnages en photo réaliste. Maintenant, en termes de scénario, je trouve qu'ils se sont pas mouillés et ça, ça me dérange énormément. En plus de ça, on a des personnages qui sont certes très bien faits mais qui sont assez inexpressifs. Le fait en fait d'avoir vraiment fait quelque chose de très photoréaliste dans lequel... Euh, on va avoir l'impression de les, limite de suivre un documentaire animalier. En fait, ça a enlevé toute la fantaisie qu'on pouvait avoir dans le film d'animation. Euh, je pense notamment à Je voudrais déjà être le roi. Et ça fait que pour moi, certaines scènes sont moins percutantes. Certes, l'humour est présent. Certes, il y a eu certains efforts de fait. Euh, mais pour moi ça reste quand même le, le moins bon, je suis désolée. En neuvième position c'est La Belle et la Bête donc j'avais vraiment pas aimé ce film alors j'avoue que je me pose toujours la question de savoir si je suis vraiment objective sur ce film puisque La Belle et la Bête c'est un de mes films Disney préférés, je suis incapable de les classer mais La Belle et la Bête a quand même une place assez spéciale dans mon cœur. soyons complètement honnêtes et du coup comment dire, j'avais des attentes qui étaient extrêmement hautes euh, le casting c'est un casting 3 étoiles et enfin je pensais qu'il y avait quand même moyen de de faire des choses magnifiques avec La Belle et la Bête et euh, j'avoue que j'ai pas été convaincue par les ajouts qui ont été faits notamment sur la backstory autour de la mère de Belle voilà là pour le coup c'est vrai qu'ils ont pris des risques et essayé de partir dans une nouvelle direction pour enrichir l'histoire qu'on connaît tous mais j'avoue que j'ai pas été convaincue et je suis désolée et du coup j'ai eu beaucoup de mal avec les chansons additionnelles j'ai pas aimé non plus tout le passage où ils se retrouvent à Paris enfin voilà euh, esthétiquement, j'ai pas aimé non plus comment est-ce que ça a été refait, notamment au niveau des personnages animés, donc Big Ben, euh, Lumière, Mrs. Euh, Samova La Bête, ça va encore, mais du coup, ça m'a un petit peu dérangé. Surtout, ils ont complètement sacrifié <rire> la scène de la bibliothèque, qui est ma scène préférée dans La Belle et la Bête. Je trouve que c'est vraiment un, un beau geste d'amour, et c'est pour moi ce moment-là où Belle commence à s'intéresser sincèrement et amoureusement à la Bête. Donc euh, voilà, j'étais très triste et puis euh, ne parlons même pas de l'AVF hein, euh, et des chansons de l'AVF parce que c'est une cata. Par contre, j'avais beaucoup aimé euh, l'interprétation du fou, comme quoi j'aime pas George giad mais j'ai bien aimé euh, le fait qu'il soit amoureux de Gaston parce que ça justifie le fait qu'il fasse tout et n'importe quoi pour lui. Et j'avais bien aimé également l'ajout de Stanley fait par Alexis Loison, mais bon, j'adore Alexis Loison, donc je suis pas non plus objectif. En huitième position, j'ai mis Maléfique. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans Maléfique ce qui m'a pas plu, c'est que j'ai du mal en fait avec le concept de Maléfique et la Grande Gentille de toute l'histoire, sachant que pour moi c'est l'une des plus grandes méchantes de l'univers Disney et j'étais complètement restée sur ma faim euh, en voyant ce film là. Voilà, Là, clairement, on est typiquement dans le genre de film euh, qui, est, qui part dans une direction mais complètement opposée du film d'animation originel et ça m'a grave dérangée. J'ai également eu beaucoup de mal avec Les Trois Fées que je trouve complètement débile dans ce film j'ai pas aimé aurore mais aurore c'est comme mini c'est un personnage que j'aime vraiment pas donc je suis pas je veux bien admettre que je suis pas objective sur ce point là par contre, euh, je suis extrêmement heureuse de savoir qu'il y a un Maléfique 2 et la première bande-annonce m'a énormément plu parce que là, Maléfique redevient méchante. Donc on va enfin comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça dans le dessin animé. Même si euh, dans le film de 1959, on voit la scène euh, du coup du berceau d'Aurore et le roseau et tout ça, c'est abordé dans le premier film Maléfique. Donc euh, niveau incohérence, on se pose là. En septième place, j'ai mis Peter et Elliot le dragon euh, que j'avais vu en 2016. Oui, c'est ça, quand j'étais partie en Californie. D'ailleurs, je vous avais fait des vidéos à l'époque. C'est mes débuts sur YouTube, donc j'en suis pas très fière. Mais ça fait quand même des souvenirs, euh, donc je l'avais vu à El Capitan Theatre, euh, donc quand même un lieu d'anthologie. Voilà, euh, c'était un film que j'avais beaucoup aimé, que je trouvais très sympathique et qui offrait là pour le coup une histoire complètement différente euh, du film d'animation. Est-ce qu'on peut vraiment parler de film d'animation avec Peter Elliott? on se comprend. Par contre euh, je dois admettre que c'est un film qui est totalement oubli oubliable parce que je ne l'ai pas revu en fait euh, depuis que je suis partie le voir en 2016 et j'en ai très peu de souvenirs mais je me souviens que c'était un film très sympathique, euh, familial sans prétention, dans une atmosphère plus réelle, plus authentique que le premier film mais je trouve que le premier film a énormément vieilli et je suis pas sûre que s'ils avaient transposé l'histoire telle qu'elle était à l'époque ça, ça aurait vraiment collé. En sixième place, euh, et c'est un film que je casse un peu dans la même catégorie que Peter et Elliot c'est Jean-Christophe et Winnie. Voilà, donc c'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'année dernière parce qu'on se concentre sur un personnage, donc Jean-Christophe, qui est un personnage qui était un peu rencontré dans les précédents films Winnie et surtout qui est complètement différent. C'est-à-dire que dans les films winnie l'ourson qu'on a pu voir jusqu'à présent, dans tous ces films d'animation-là, en fait, Jean-Christophe était enfant et on suivait surtout les aventures des peluches. Jean-Christophe, c'était vraiment le personnage secondaire qui expliquait un petit peu qu'ils se retrouvent tous dans la forêt des rêves bleus, mais il n'avait pas un réel rôle super important. Alors que là, dans Jean-Christophe et Winnie, on part du postulat que Jean-Christophe est adulte, euh, il a connu la guerre, etc., et c'est un personnage qui est totalement différent et qui va replonger petit à petit en enfance. Moi, j'ai été satisfaite euh, de comment est-ce qu'ont été faits les personnages. Ça avait un aspect un petit peu vintage qui me plaisait beaucoup. C'est encore une fois pour moi un film sans prétention, mais que j'ai trouvé sympathique, plein de bons sentiments, voilà. Euh, qui explore vraiment une, une partie qu'on n'a pas du tout vue euh, jusqu'à présent. Et oui, j'ai bien aimé. Alors après, ça reste pas non plus euh, le film incontournable de l'année 2018. Mais c'était très mignon, j'ai bien aimé. Alors là, on entre dans le top 5, et en cinquième position, j'ai choisi de mettre Dumbo par Tim Burton, qui est pour moi un film en deux temps, c'est-à-dire que dans la première partie, on se concentre vraiment sur ce qu'on connaît un petit peu du film d'animation, donc avec le cirque, etc., et il est parti complètement en live sur la seconde partie, voilà, en nous parlant du coup euh, de, de parc d'attractions d'ailleurs j'ai trouvé ça très osé parce que pour moi c'était un peu une satire de Disneyland les décors étaient sublimes, les images aussi ça manquait peut-être un poil de la patte de Burton mais c'est quand même un film euh, qui pour moi a beaucoup de charme et d'intérêt à être vu le, le reproche que pour moi on peut faire à Dembo c'est euh, le fait qu'à mes yeux on se concentre exclusivement sur le point de vue de l'humain. Les humains étaient très peu présents en fait euh, dans, dans le premier film d'animation de Dembo, ils étaient vraiment en arrière-plan alors que là on les voit énormément énormément énormément et ça c'est peut-être quelque chose qui avec quelques mois de recul me dérange ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai vu le film. Maintenant en dehors de ça pour moi Dembo ça reste quand même un très beau film qui nous permet de le redécouvrir d'une autre façon la morale reste toujours la même et c'est pas incohérent à mon sens par rapport au premier film. C'est vrai que ça manque peut-être un peu de la fantaisie du film d'animation originel je pense notamment à Timothée qui est quand même un personnage extrêmement important. On, on part quand même sur un parti pris artistique encore une fois et donc personnellement je le respecte. En quatrième place, et ça fera sûrement criser euh, ma copine Thalia, euh, j'ai choisi de mettre Le Livre de la Jungle de Jeanne Favreau. Donc Jeanne Favreau c'est aussi celui qui a fait Le Roi Lion et c'est aussi pour ça que j'ai autant été déçue du Roi Lion parce que, bah, avec Le Livre de la Jungle on a un peu pu voir ce qu'il pouvait faire dans ce type de film. Il y a quand même quelques années qui séparent les deux films et je m'attendais à ce genre de qualité. Visuellement, euh, c'est le cas sur les deux films. Maintenant, en termes de scénario, j'ai préféré celui du livre de la jungle parce que j'ai trouvé qu'il y avait une dimension très inquiétante qui était rajoutée à cet univers-ci. Euh, pour moi, Cher Khan est flippant, flippant, flippant, flippant, pareil pour K. Euh, sans parler du Roi Louis qui est démesuré. On nous a également fait des ajouts euh, au niveau de l'histoire. Alors pas tant que ça, hein, certes, je suis d'accord avec vous. Les musiques ont été glissées en arrière-plan, donc c'est plutôt bien. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous explique vraiment pourquoi est-ce que Mowgli était dans la jungle. Et du coup, pourquoi est-ce que Shere Khan a une telle aversion pour les humains C'est tout bête, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Et le fait de voir Shere par exemple, s'en prendre au loup, ça montre encore plus pourquoi est-ce que c'est un personnage aussi effrayant. Dimension que j'avais pas forcément tant ressenti que ça dans le film d'animation. Donc là on arrive au top 3, la Pixie Army. En troisième place, j'ai choisi de mettre la saga Alice, également par Tim Burton. Alors pour moi, Alice c'est vraiment euh, le film qui a ouvert la voie des live-action et c'était probablement l'un des plus audacieux parce que euh, Tim Burton nous a fait une proposition qui était complètement différente euh, du film d'animation originel. Film d'animation que j'aime pas des masses et surtout, j'aurais pas vu l'intérêt de le faire tel quel en animation. Là on nous a rendu un univers avec une, une véritable aventure, une véritable épopée, on redécouvre les personnages. Esthétiquement pour moi c'est une pure réussite. Enfin, La reine rouge et la reine planche sont géniales. Le casting est merveilleux, après j'adore Annette Away, donc forcément voilà, mais j'ai ai beaucoup aimé Tweedledee, Tweeddledome, euh, Le Chat chez Shire. Ils sont cohérents par rapport à leur personnalité originelle, à l'exception d'Alice, mais Alice est beaucoup plus vieille, donc c'est complètement différent. C'est limite une suite aux premières Alice, en fait, puisque là, elle est, elle est adulte, enfin, elle est prête à se marier. Puis le chapelier, quoi. Niveau décor, hein, niveau euh, noirceur, euh, niveau réécriture, pour moi, Alice au Pays des c'était vraiment une réussite. J'avais moins aimé le second, par contre. En deuxième place, j'ai choisi de mettre Aladdin. Aladdin qui a vraiment été ma surprise de cette année 2019. Le remake live où je me disais ça va être une catastrophe. Quand j'avais vu les premières bandes annonces, je m'étais dit oh là là, c'est un copier-coller au beau près, euh, ça fait très cheap, je vais pas aimer. Et en fait, dans la salle, j'en ai pris plein les yeux. Déjà parce que les décors sont là parce que l'animation est là, euh, parce que pour moi Will Smith en génie est vraiment convaincant. Alors par contre, c'est quand même important à mes yeux de signaler que pour moi Will Smith propose sa propre interprétation du génie, il cherche pas à copier l'original... Et honnêtement, il a bien fait. Parce que s'il était parti sur cette voie-là, quoi qu'il arrive, ça aurait été un flop monumental. Et surtout, moi, j'ai redécouvert le personnage de Jasmine. Jasmine, que je trouve, désolée, agaçante en tout point euh, dans le film d'animation. Là, elle a gagné en maturité. Je trouve son point de vue beaucoup plus légitime, beaucoup plus intéressant à suivre. On arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Et surtout, bah, même si elle se rebelle et que voilà, elle a envie de changer la loi, c'est quand même un personnage qui en a dans la tête. Je trouve que sa relation avec Aladdin est bien mieux développée aussi, on comprend. On les voit tomber amoureux petit à petit. Pareil pour le personnage de la servante que j'ai beaucoup apprécié. De façon globale, les relations humaines sont vraiment bien développées. Ça reste malgré tout hyper cohérent par rapport au film original, puisque bah voilà, ils n'ont pas dénaturé euh, par exemple euh, Prince Ali qui est une chanson que j'adore. Il y a des séquences qui, qui sont moins bonnes et forcément on compare puisqu'on connaît le film d'animation originelle mais j'ai été prise dans l'histoire et j'ai adoré de bout en bout. La seule chose qui me fait ne pas le mettre en première place c'est que j'ai vraiment détesté le personnage de Jafar et j'ai pas aimé également ce qu'ils ont fait de Diago. Du coup en première place j'ai choisi de mettre le film Cendrillon qui a pour moi réussi vraiment le parti de rester fidèle à l'original tout en rajoutant des choses qui sont intéressantes on nous a développé le personnage de Cendrillon mais sans forcément en faire euh, une héroïne qui ne correspondrait pas à l'essence du personnage qu'on avait à l'époque, visuellement pour moi il est magnifique ce film, même le prince et plus intéressant à suivre j'adore tout ce film la seule chose que j'aime pas c'est la séquence de la transformation en citrouille que je trouve un peu kitschounette euh, mais la robe est sublime j'aime bien également le fait que bah voilà on a pu suivre cendrillon quand elle avait encore ses deux parents ça permet de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'elle est aussi bienveillante et parfois un peu cucu. et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le film de 1950 et pour moi ça justifie le fait qu'on refasse un film pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt de repartir sur le même film au moins là, ils ont pris des risques, ils sont partis sur des choses différentes. Alors certes, ça peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas moi, en tant que fan et je parle vraiment que de moi, je, je suis convaincue. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient dans ce type-là. J'attends vos retours en commentaire et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous Alors, en scène post-générique, je me suis dit que j'avais envie de vous parler euh, des films live que j'aimerais voir. Alors, je fais partie des fans qui n'ont pas forcément envie euh, de voir que des films live. Bien au contraire, j'aimerais bien que Disney nous fasse de nouvelles propositions en termes de films, pouvoir suivre de nouvelles trames. Mais si vraiment on n'a pas le choix, voilà quelques idées qui, personnellement, m'intéresseraient beaucoup. Je pense notamment à un film sur la princesse et la grenouille. J'aime beaucoup l'univers de la Nouvelle-Orléans, les années 20 et euh, Facilier est quand même pour moi un méchant assez sombre et je pense qu'il y aurait quelque chose d'un peu sympa à faire là-dessus deuxième idée euh, un peu dans le même thème j'aimerais beaucoup qu'on nous fasse tout un nouveau film sur une méchante Disney mais cette fois-ci qu'on cherche pas à nous la rendre gentille à tout prix je pense notamment soit à Gothel soit à Ursula Ursula je pense que c'est mort avec la petite sirène mais Gothel, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose de cool à faire là-dessus. En troisième film, je pensais à un film sur Clochette. Parce que Clochette, c'est un personnage, euh, je pense, qui est assez mystérieux, en tout cas dans Peter Pan. Puisqu'il y a toute la saga des films Clochette. Et je pense qu'on pourrait nous en dire plus à son sujet. Et enfin, deux derniers films qui, pour moi, auraient leur place en live-action. Il y a Pokémon Das. Parce que comme Mulan, c'est une légende, <rire> donc possibilité de le développer, de rendre ça historiquement intéressant euh, et peut-être de coller un peu plus à la véritable histoire de Pocahontas qui a beaucoup été transformée je pense que certaines scènes seraient absolument magnifiques notamment l'air du vent et le dernier film auquel je pense et je sais que je suis pas la seule euh, à y penser ce serait la planète au trésor Voilà, euh, dans un style steampunk avec euh, vraiment euh, tout cet univers de développer la quête pour le trésor Voilà, je, je pense que ça peut être pas mal Dites-moi si vous avez suivi jusqu'au bout, si vous êtes de la team des vrais, quel film Disney vous aimeriez voir adapté en live. Bisous